descendre au milieu de nous, que tu nous conduises dans chacun de ces instants, Jésus prend le contrôle Seigneur. C'est toi qui nous sauves, qui nous délivre, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, tu nous montre la voie à suivre. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, viens nous enseigner, viens nous conduire dans la présence de Dieu. Toi seul tu connais le cœur et les profondeurs du Père. et toi seul les révèles à nous. Ah. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur intercède par des soupirs inexprimables. Et ce sont soupir là que nous sommes en train de dire par ces paroles. Oh, oh, oh, Jésus pour t'adorer, pour te prier, pour chercher ta femme, pour voir ta gloire. Nous voulons t'acclamer. positionner Jésus au-dessus de tous nos soucis. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Il est le plus grand. Notre Dieu est plus grand. On rentre dans la présence prophétique de Dieu en élevant le Seigneur. En élevant Jésus, Jésus. Jésus. Jésus a dit dans sa parole « Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. » Nous devons élever le Seigneur afin qu'il nous attire. Vers le troisième ciel, dans notre cœur, dans notre esprit Nous ne devons pas laisser les charges de la terre Les pardons, nos soucis nous bloquer Dieu est au-dessus de tout Il est au-dessus de nos problèmes sociaux De nos défis spirituels De nos défis, quel que soit le type de défi auquel tu es confronté Ne les laisse pas te bloquer au premier ciel Ne les laisse pas te bloquer au deuxième ciel Mais élève Jésus au-dessus de cette situation Élève notre roi au-dessus de cette situation Nous t'élevons Jésus Kad que l'éternel est au dessus de tout yahweh yahweh Approchons de toi nous venons de Jésus don't Shaila, Glory andaba, Braida, Soro, Mara, La Braida, Glory andaba. Shaila, La Braida, Glory andaba, Ma Chere, Ma Chere, Braida, Glory andaba, Ma Chere, Mara La. Personne comme toi, personne comme toi, n'est semblable à toi, mais au-dessus de toi, c'est toi le plus grand, que au-dessus de tout, que au-dessus de tout. La Bible dit que l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. La Bible dit aussi que celui qui prie en langue des choses incompréhensibles à l'intelligence humaine c'est pourquoi là où tu es tu vas élever la voix vers le seigneur en d'autres langues afin de l'élever par des langues élevons jésus en langue c'est jésus en langue Prophétisons dans les langues déclarons dans les langues la bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même le mot édifié signifie se et qui veut dire se muscler de l'intérieur Ça veut dire l'esprit prophétique L'esprit de prophète qui est sur toi Pendant que tu es en train de faire monter vers Papa Yahweh des paroles en langue Ton esprit se fortifie L'esprit passe au-dessus de la chair, l'esprit passe au-dessus de ton âme, l'esprit passe au-dessus afin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, afin de nous connecter à la bonne fréquence. Yeah. Yeah. Renda Baba la ya, ya, ya, ya, ya, ya, Seigneur nous fait monter dans la présence. L'esprit du Seigneur, l'esprit du Seigneur. Laisse-toi conduire par les lances de l'esprit. Chaque geste que nous faisons monter est une traduction de chant, de geste prophétique. À la mamamama, chérie. La Katara ma braille de l'Odre, a la Ghandara ma e de slo, la barille de qui? Chez ma e de Rosa, qui ribala la le d'amour. Les bayans mamamaye les mamamaye che La camp d'Arababra daslo chez ma maman ma soudara Babra das glorian d'Abra. Oh, si Saint-Esprit, la Saint et des glorian d'Abra das soudara Seigneur, tu as dit lorsque tu seras élevé, tu attireras nos cœurs, les hommes à toi Nous venons vers toi aujourd'hui, nous venons vers toi, Saint esprit L'Esprit de Dieu, nous ne voulons pas laisser notre chair, nos âmes, nos émotions nous distraire Nous ne voulons pas laisser le deuxième ciel nous distraire Tu l'as vaincu, tu as vaincu la mort Jésus, tu as vaincu la mort Tu as vaincu la mort tu es élevé, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. La mort est l'ennemi, le plus fort que nous ayons connu. Destruction des biens, destruction de toutes choses, mort spirituelle. Et là, ma soeur, mon frère, en train d'entendre ce message Et ta vie spirituelle est sous un assoupissement spirituel La mort spirituelle a commencé à te gagner Mais ce Jésus qui est élevé, ce Jésus qui est ressuscité T'a conduit à ce live, il t'a conduit à ce moment pour parler à ton cœur Pour te ramener dans ta communion avec Dieu Dans ton intimité avec le Seigneur Pour ressusciter, car il est ressuscité Ne dis pas que Dieu te rejette. Aujourd'hui même, il te reçoit Aujourd'hui même, il vient vers toi Aujourd'hui même, il te parle Là où tu es déboussolé, où ton âme est abattue, détruit par un Jésus est ressuscité. Mon Dieu, alléluia. Oh, oh. de toi jésus assoiffé de toi seigneur nous voulons te toucher nous voulons te voir nous venons dans ta présence seigneur dieu je viens dans ta présence le coeur assoiffé de toi jésus Venons devant toi, oh. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi, je m'attends à toi, mon Dieu. Viens dans ta présence et j'ai tellement soif de toi. Et je m'attends à toi, mon Dieu, mon roi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. C'est ouais. ouais. Ataraba bradas, glory andaba. Shaka taribaba bradas, glory andaba brada. Look amba ma ma ma ma ma bro. Raides, glory andaba bradas, glory andaba bradas. Seré bara la ke. Ruda raba katariba bradas, glory andaba ba. Shende reda bro. Reka taribaba bradas, soro bara la klaribaba. Shima ma yen. Nous venons de Nous ta présence. Récatarra, papa, papa, papa, papa, Sur toi, nos yeux sont sur toi Nos yeux sont sur toi nous venons devant toi et nous voulons affirmer ton règne sur nos vies euh, déposer toi qui règne pensée avait le contrôle, j'enlève ce contrôle, tu établis ton règne Seigneur Dieu, là où mon âme me contrôlait, mes émotions me contrôlaient, je les amène devant toi Seigneur Dieu, montant vers le Seigneur et amenant devant le trône, devant la croix, tout ce qui nous contrôlait, devant toi, nous abandonnons notre chair qui nous contrôle, qui nous donne des désirs, nous ne voulons pas entendre la voix de notre chair, nous ne voulons pas entendre les voix de nos émotions, mais nous voulons entendre ta voix Écouter ta voix, recevoir de toi, et marcher pour toi, nous voulons t'entendre, entendre ta voix, recevoir de toi, et marcher pour toi, nous voulons t'entendre. Nous voulons te voir, recevoir de toi, entendre ta voix, et faire ta volonté, car c'est toi qui rêve. Jireta, elle entend toutes sortes de voix, la peur veut m'assaillir. la crainte, le doute, les questions de mort me conduis Seigneur, mais je viens vers toi, me déverser pour toi, Et parle à ton Dieu, parlons à notre Dieu, disons là où nous sommes, tout ce qui nous contrôle, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nous abandonnons Seigneur devant toi, nos craintes, nos doutes, nos peurs, la peur, quelle que soit la peur qui t'anime, mon frère, ma soeur, maintenant nous approchons du trône, nous sommes devant le trône de Dieu, déversons nos craintes, les voix de nos peurs, les voix de nos craintes, nous empêchent d'être connectés à Dieu. Lorsqu'on rentre dans l'environnement prophétique, la peur va te faire entendre les esprits de peur. La colère va te faire entendre les esprits de colère. La colère, la peur, sont des états émotionnels. Nous devons les déposer devant le trône de Dieu. Sans quoi, la voix, le son de Dieu va être pollué, va être atténué. Ah, non, d état d nous venons simplement nous approcher devant le Seigneur Venons devant notre Dieu Déversons tout ce qui nous fait peur Tout ce qui nous craignons Ce matin, ce midi Personnellement, je suis monté sur la tour Je monte sur la tour Par rapport au pays où je suis la Côte d'Ivoire Par rapport à la fin de l'année Je monte sur la tour Peut-être que toi, toi tu es monté sur la tour parce que Dieu t'a établi responsable de ton foyer, de ta famille, de ton église et tu montes sur la tour prophétique et tu comptes sur la tour prophétique si en toi, la crainte, la peur etc, peut-être tu es monté sur la tour par rapport à tes défis familiaux si ces craintes là sont en toi si tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain fais attention à la voix de la peur fais attention à la voix de l'inquiétude lorsque la voix de l'inquiétude est en toi lorsqu'elle est en toi elle t'empêche d'entendre clairement la voix de Dieu elle trouve tes perceptions divines mais avec le trône de Dieu pendant que tu dis qu'il règne au-dessus de toutes choses tu te dis à Jésus que tu as le contrôle tu as le contrôle sur mon âme tu as le contrôle sur ma chair sur mes pensées Jésus Christ tu as le contrôle, tu as le contrôle, Seigneur je dépose tout ça à tes pieds Seigneur mon Dieu au dessus tu Au travers du sang de l'agneau, je viens au travers du sang de l'agneau te présenter la Côte d'Ivoire. Je viens au travers du sang de l'agneau te présenter le défi de ma soeur, le défi de mon frère. Je viens, papa, au travers du sang de l'agneau présenter devant toi mes challenges, mes pardons. Je viens au travers du sang de l'agneau, papa, père, ben, père, ben, que rien ne me Je veux entendre ta voix. C'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui sait toute chose c'est toi qui contrôle toute chose mais peur ne peut rien apporter Mais tout peut bien apporter C'est toi qui fais toutes chose C'est pourquoi nous voulons te dire Tous ensemble Disons le feu de Dieu Devant nos mains vers le trône de Dieu, et déclarons ces cœurs que les enfants ont vers notre roi et que lequel nous, nous jouera maintenant plus dit disons ensemble Alléluia. papa tu es le plus grand papa papa tu as tellement de force papa tu as tellement Alléluia. de puissance papa tu es tellement grand papa tu es tellement merveilleux papa tu es puissant mon Dieu oh. tu es puissant Alléluia. seigneur Alléluia. mon père est puissant mon père est puissant mon père est puissant Mon père, puissant, mon père est puissant, mon Père est puissant, mon Père est glorieux, mon Père est vivant, mon Père est puissant, mon Père est, puissant, mon père est dans le ciel, au-dessus de tous et mon Père, au-dessus, c'est notre Papa, c'est notre Papa, c'est notre père, tu es puissant. Pas de limite, papa tu es grand, tu peux tout te je crois que j'ai déjà raconté cela et puis j'avais vraiment beaucoup de sujets de défis et papa a voulu me présenter le degré de sa certain degré de sa puissance de sa force Il dit mon fils tu n'as aucune idée de ma grandeur de ma puissance et je comprends ce que la parole de Dieu dit nous connaissons en partie fraîchement Lorsqu on arrive dans cette atmosphère de notre papa, nous ne pouvons voir que des brins, des brins, des brins de connaissance. Mais ces brins-là, simplement, juste une phrase est suffisante, juste un mot est suffisant pour donner la vie, pour ressusciter des morts, pour changer des situations. Notre papa est tout puissant. Père, souvent, tu vois, souvent il m'arrive d'oublier ta grandeur, d'oublier ta puissance. Quand je suis submergé par les défis du premier ciel et de la terre, je suis submergé, je, je peux m'inquiéter pour le lendemain Et j'oublie, papa, que tu es encore au-dessus de tout Alléluia. Tu es au-dessus, tu es au-dessus Il y a des fois, je sens une pression démoniaque, maléfique Terrible J'entends des sons de voix qui me disent Tu vas mourir, tu vas voir ceci, tu vas voir cela Mais je veux me souvenir d'une chose Que toi, mon papa, tu es au-dessus de tout Et ce jour-là, maintenant, dans la présence de notre papa de papa, de notre Dieu et mon fils je sais toute chose je contrôle toute chose je règne sur toute chose je ne sais pas comment et de là de ma position c'est peu comme si en esprit je voyais un arbre qui était euh, en dehors de la maison et l'esprit me dit tu sais sur ce table là sur telle feuille il y a une fourmi et la fourmi je la connais je sais quand elle est née, qu'est-ce qu'elle est, qu est d'où elle vient. Je suis celui qui sait, je suis celui qui sait, je suis celui qui voit, je suis celui qui sait. J'ai dit Ah Seigneur tu la connais, il dit non on vient dans le même âme. Je peux te dire exactement il y a combien de fourmis qui sont là Je peux te dire exactement il y a combien de chenilles qui sont là Je suis conscient de tout cela à la fois au même moment Au moment où tu es en train de penser, de prier, de faire toutes choses. Je sais toutes choses, je sais toutes choses, je, toute chose, je dis baba. Et dit là où tu as dit Il y a côté, il y a un chien Et je sais ce qu'il est en train de rêver et sous la terre, il y a des termites et je les connais par leur nombre, je les connais par leurs détails, je sais toutes choses à la même seconde, à la même seconde. À au même moment, je sais toutes choses. Je dis, tu crois que je sais simplement ce qui y juste à côté de toi Je connais tous les arbres qui sont sur la terre et exactement le nombre d'insectes qui sont dans chaque arbre. Vous voyez là où je me tiens Alors j'entends comme papa me dire, tu vois ici, je peux te dire comment s'appelle le ver de terre qui passe par ici, comment s'appelle le petit criquet qui saute de nappe. Je peux te dire quand il est né, le nombre de poils qu'il a. Je regarde un pigeon, je peux te dire il a combien exactement de plumes Et ce, sur toute la terre. Alléluia Alléluia oh, oh, Alléluia Alléluia je me dit, je peux te dire toutes ces choses-là, je le sais, je les connais le détail, je sais toutes choses et il m'a ramené, le soir j'étais assis il m'a ramené à une image que j'avais une image que j'avais j'étais parti visiter des terrains et il y avait beaucoup de termitières et pendant que je me tenais là l'esprit m'a ramené vers les termitières et montré comment il les connaissait tout ce qu'il savait et ce qui me dit c'est que ces choses ne s'arrêtent pas là. Il le sait sur la terre entière. Il connaît les profondeurs des eaux. Tu sais, il y a des profondeurs dans la mer que l'homme n'a jamais expérimenté. Les humains connaissent mieux le ciel, qu'ils ne connaissent la mer qui est à côté d'eux. Il y a certaines distances où nos appareils, tous les systèmes ne peuvent entrer. Aucune lumière n'arrive là-bas. Mais les hommes en sont conçus que sans lumière, dans l'obscurité totale, il existait des animaux. Il existait des animaux. Et moi, je regardais encore un documentaire sur le fleuve Congo, qui est un des fleuves les plus profonds au monde. Et il a des profondeurs très, très loin. Et il y a des animaux là-bas qui n'ont pas Dieu, qui ne voient pas. Et mon papa a dit qu'il les connaît. Il les connaît. Chaque poisson, chaque écrevisse, chaque... <rire> C'est qui à l'intérieur papa, papa les connaît, Papa les connaît, Papa les connaît, Papa le sait, Alléluia. Mon Papa le sait, Mon Dieu le sait, C'est mon Papa, Alléluia Et Dieu, tout Papa le sait, Et ses mains j'étais j'étais je dis, Seigneur, je ne réalisais pas. Et en fait, papa me disait ça. Il dit, tu dis, parce que je t'entends de prier. Père, je veux te connaître. Je veux me connaître intellectuellement. Comment tu peux me saisir En fait, ma prière venait de ce. Cette révélation elle venait de ce sujet. Je priais, je dis, Père, moi aussi je veux te voir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils t'ont vu, je veux te voir. Il dit, mon fils, je ne jamais vu. On peut pas me voir qu'est ce que tu veux me voir c'est moi la fourmi c'est moi qui suis la fourmi c'est moi qui suis le crépus qui est caché c'est moi qui suis c'est moi donc chaque fois que tu vois des heures chaque fois que tu vois un arme tu es en train de me voir tu vois ma perfection tu vois mes œuvres tu vois mes œufs. chaque animal que tu vois chaque raisonnement c'est moi ton Dieu, Je suis dans la plante, je suis dans les insectes, je suis dans les humains, je suis partout, je suis partout, je suis ton Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon Père est partout. Tu vois toute chose, il dit mon Père est partout, il dit tu veux me voir? Chaque vision, chaque personne qui dit qui m'a vu, en fait. Les yeux humains ne peuvent pas contenir ce que je suis, ce que je suis. Je suis plus grand que tout ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu sais que je sais exactement le nombre de sables qu'il y a sur la lune la Lune tu ne te même pas. Après la Lune, tu as des planètes. Tu as la planète Mars. Tu as les Vénus. Toutes ces choses-là, je les connais. Et la Terre, elle est tellement minuscule dans, la galax dans, dans, dans, dans le système solaire. Qui lui-même est infiniment petit dans la galaxie. qui la galaxie même est infiniment petite dans l'univers. Et c'est moi qui ai fait toutes ces choses. Tu dis, mais papa, comment tu es Alors il dit mon fils. Ce que tu peux voir de moi, ce n'est que partiel, ce n'est que partiel, et il me dit, quand le soleil brille, peux-tu le regarder en face, j'ai dit non, je ne peux pas regarder en face le soleil qui brille, ok, ce tas il est à 150 millions de kilomètres de la terre, et tu ne peux pas supporter son regard, mais moi ma lumière, ma gloire, étoiles que j'ai créées Le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui brille C'est moi qui les ai faites. Ma lumière est plus grande Quelqu'un peut-il me voir Alléluia, merci Seigneur Jésus Alléluia, Amen Pourquoi nous acclamer notre Dieu, la grandeur de notre Seigneur Le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux Rai baba basiri marala clunia ndala Shat arriva brada scloria nda brada sirimara na bu Rai di scloria nda brada Amen